La politique agricole commune qui nous est proposée aujourd'hui est un document dépassé qui engage très négativement l'Europe. L'Europe a pris de nouveaux engagements contre le réchauffement climatique. Cette PAC, en parfaite continuité de la précédente, les ignore ouvertement. Parmi les urgences auxquelles il fallait répondre, il y a l'impact territorial des politiques agricoles productivistes que la PAC continuera d'encourager. Ces conséquences, ce sont des territoires défigurés et désertifiés. Ils le sont du fait de l'hyperproductivisme qui détruit les sols et les paysages et qui expulse économiquement le plus grand nombre des paysans des zones agricoles intensives. Ils le sont aussi du fait d'immenses territoires abandonnés, car jugés trop peu compatibles avec le modèle agricole dominant, avec, là encore, la perte de leur paysages et aussi de leur population, car l'agriculture est le pilier de leur économie traditionnelle. Il fallait une PAC réconcilier avec la nature, réconcilier avec ces territoires, et efficace contre le réchauffement climatique. Votre proposition de PAC n'apporte aucune rupture avec le passé sur aucun de ces sujets vitaux. Nous voterons contre et nous la combattrons.